Salut, c'est Sébastien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de reprise d'entreprise. Tu le sais, sur cette chaîne YouTube, on parle beaucoup de création d'entreprise, on parle d'entrepreneuriat, mais il y a aussi la possibilité de faire une reprise d'entreprise. Et ce n'est pas forcément une solution qui vient au premier abord, surtout quand on se lance. On a toujours tendance eh bien, à vouloir repartir de zéro. Mais tu vas voir que et dans cette vidéo, on va lister eh bien, les 5 avantages, les cinq avantages majeurs à reprendre une entreprise. Alors, il y a aussi bien entendu son lot d'inconvénients. On va voir tout ça, bien évidemment, dans cette vidéo. Tu vas voir que notamment dans le cas de nos activités, tu le sais, sur cette chaîne YouTube, on parle beaucoup d'immobilier, on parle donc de création d'entreprise autour de la sous-location professionnelle immobilière et de la conciergerie euh, donc d'appartements. Eh bien, tu vas voir que la reprise d'entreprise, eh c'est également un bon moyen de rentrer très très vite sur le marché et finalement eh d'aller beaucoup plus vite hein, et de développer ton parc immobilier, de peut-être aussi te rémunérer très rapidement. Peut-être que toi aujourd'hui, tu es en reconversion professionnelle et tu sais que ça, ça peut être un bon moyen pour aller beaucoup plus vite et finalement beaucoup plus vite aussi pour atteindre eh bien, ta liberté financière. Allez, avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, hein, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube, tu découvres le bouton s'abonner, t'actives la petite clochette et comme ça, tu reçois deux vidéos par semaine, deux vidéos où je te parle d'entrepreneuriat, d'immobilier et de business qui sont rentables, des business que je pratique au quotidien. J'en parle énormément sur cette chaîne YouTube. Moi, je suis entrepreneur depuis plus de 20 ans maintenant et je te partage avec toi ma carrière d'entrepreneur et ce dont, sur quoi je suis en ce moment et sur quoi j'entreprends. D'ailleurs, si toi aussi, tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat avec un business facile, sans crédit bancaire, avec des résultats rapides, en 30 jours, tu vas voir, tu vas pouvoir commencer à gagner de l'argent. Alors, tu vas peut-être me dire, c'est un peu du bullshit. Non, c'est vrai, vraiment la réalité. Eh bien, tu vas pouvoir commencer avec quoi Avec la sous-location professionnelle immobilière, mais également à travers la conciergerie d'appartements. de business que tu peux monter sans crédit bancaire, sans apport et avec des retours rapides. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu déroules là. Tu déroules très très vite, tu vas avoir un petit, un, petit, un petit bouton, tu cliques dessus, tu déroules et là tu vas découvrir eh bien, deux formations gratuites que je t'ai préparées où je t'explique exactement comment mettre ça en place. Je t'invite à récupérer ça tout de suite. Donc aujourd'hui, eh bien, on va parler de reprise d'entreprise et justement de la reprise d'entreprise, on va dire de manière générale. On va en parler parce que finalement, ce que je vais t'expliquer là s'applique pour tout type de société. Mais bien évidemment tu le sais, on va aller un petit peu s'adapter et eh bien à ce qu'on est capable de faire tous aujourd'hui enfin à ce voilà, si tu regardes cette chaîne YouTube je pense que tu es attiré par ce que je fais aujourd'hui c'est à dire la sous-location professionnelle immobilière et également la conciergerie d'appartements de business qui sont aujourd'hui bah, bien mes activités principales. Mais tu vas le voir que ça peut s'appliquer finalement et eh bien sur tous les types d'activités tout type de business finalement. Donc, les cinq, pour moi, gros points forts. Puis, on va voir ensuite les inconvénients. Et moi, ce que je te recommande de faire de manière beaucoup plus, et on verra ça plutôt à la fin de la vidéo, eh bien, euh, les ce que je te recommande de faire, si toi, aujourd'hui, tu te posais la question de reprendre plutôt une activité. Le premier point euh, fort, c'est que c'est un quand on reprend une entreprise, eh bien, c'est un processus économique qui est beaucoup plus rapide. Bah ben Oui, bien évidemment, puisque l'activité est déjà en place. Donc on a déjà un outil de travail, on a des équipes qui sont déjà formées, du personnel qui est peut-être présent dans l'activité. Et puis, on a déjà des clients. Hein, donc, euh, tout ce travail a déjà été fait en amont. Et donc, ça peut être un moyen pour toi eh bien de rentrer très rapidement dans l'activité, sachant qu'on sait aussi que quand on lance une société, eh bien c'est souvent qu'il y a une longue montée en puissance, hein, mais qui peut prendre des fois plusieurs années. Et du coup, tu gagnes tout ce temps-là. Très clairement, tu rentres sur le marché et en plus, tu as déjà tes clients, le business est déjà en place et tu as déjà peut-être du personnel aussi qui peut être déjà formé et ça va t'éviter de passer par toutes ces étapes qui sont un petit peu fastidieuses et qui sont… Bah que moi je kiffe pas forcément parce que voilà donc moi ce que j'aime bien et on va le voir après c'est plutôt la partie euh, eh bien comment on peut euh, scaler notre business et comment on peut aller euh, chercher tout simplement bah, plus de peut-être de rentabilité on va, on va en parler aussi et plus euh, de de chiffre d'affaires donc bien évidemment le deuxième point c'est que tu profites tout de suite eh bien d'un chiffre d'affaires qui est déjà euh, connu alors qu'en création bah, on le sait ça peut parfois mettre beaucoup plus de temps ça peut mettre des mois voire des années avant d'atteindre réellement un chiffre d'affaires et ce chiffre d'affaires qui va te permettre quoi Bah tout simplement te dégager une rémunération. Et oui, parce que quand tu démarres ton entreprise, il est très fréquent que tu attendes pas mal de temps avant de pouvoir envisager de te prendre une rémunération. Parce que bah il faut laisser le temps à ce que l'entreprise se développe. D'ailleurs, j'en parle souvent euh, donc à, à mes élèves où je leur explique que la première année, voire la deuxième année, mais au moins la première année, eh bien il faut absolument pas se prendre de rémunération. Tout simplement, il vaut mieux capitaliser dans sa boîte et faire en sorte que celle-ci se développe pour aller vite, très vite, pour aller plus vite que ses concurrents et pour qu'à un moment donné, eh bien, l'entreprise soit suffisamment grosse pour qu'on puisse envisager eh bien, euh, de se prendre une, ré une rémunération qui soit adaptée à l'entreprise mais aussi à vos besoins euh, personnels. Bien évidemment, le troisième point, le troisième point fort, c'est que reprendre une activité, c'est beaucoup plus sécurisant parce qu'on a un historique de l'activité, un historique aussi pour, pré... pour établir ses prévisions financières. Et oui, parce qu'on a tout l'historique de ce qui s'est passé auparavant, donc éventuellement toutes les erreurs qui auraient pu être faites. Et bah, l'objectif, c'est pas de retomber dans ces erreurs-là, mais c'est aussi qu'on peut prévoir. Et oui Là, pour le coup, on est déjà sur une activité qui est en place avec un chiffre d'affaires, une rentabilité, des charges, bien évidemment. Mais du coup, c'est beaucoup plus facile de faire son prévisionnel parce que, bah, on sait de quoi on part. D'accord On a une base et après, on peut construire tout simplement eh bien, euh, son évolution et le développement de sa boîte. Donc ça, c'est pour moi le troisième point qui est vraiment un point qui peut être très intéressant pour toi qui veux euh, reprendre une entreprise. Autre chose aussi, là, c'est le quatrième point, ça va être la facilité d'obtenir un crédit bancaire. C'est-à-dire que si tu veux aller très vite, tu as besoin de ressources financières pour je sais pas, pour euh, développer ta boîte, pour aller chercher des locaux commerciaux, pour investir dans des machines, pour peut-être récupérer plus de sous-locations, pour investir dans la pierre, acheter du mobilier, etc. etc. Eh bien, si tu as une activité qui est déjà présente, eh bien, c'est beaucoup plus facile. C'est pareil aussi, tu peux te faire financer la reprise de l'entreprise. C'est-à-dire que l'argent qui va être nécessaire pour reprendre une entreprise, eh bien, pour une banque qui a déjà... Un actif, il y a déjà des bilans. Donc généralement, elles vont te demander les trois derniers bilans. Eh bien, ça va permettre à elle-même de voir, avoir un, un, comment une ouverture sur la société, donc de savoir réellement est-ce que la société est en capacité, eh bien effectivement, à rembourser un éventuel, peut-être même un crédit vendeur ou peut-être tout simplement un crédit bancaire que tu aurais pu contracter parce que l'entreprise aujourd'hui est rentable et va te permettre de sortir cet argent pour rembourser euh, le crédit bancaire. De reprendre une entreprise avec des salariés peut aussi te permettre eh bien de te consacrer plutôt au management et au développement de l'activité. C'est-à-dire, bah finalement, euh, si c'est quelque chose qui te plaît, bah, le management et euh, donc le développement d'une boîte, bah, moi, très clairement, c'est aujourd'hui ce qui me fait euh, le plus rêver. Hein. Euh, développer une entreprise qui est déjà existante en allant chercher peut-être des nouveaux marchés, des nouveaux contrats, des nouveaux clients, bah forcément, c'est beaucoup plus… enfin. Euh, voilà, quand on est entrepreneur, c'est quand même ce côté-là qui, qui, qui, qui, euh, qui nous anime au départ. Euh, c'est sûr que recruter du personnel, faire des entretiens, etc., ou et, et aller prospecter pour aller trouver des appartements ou des clients, c'est peut-être pas forcément... Euh, la chose qui va le plus te, te plaire. Enfin, après, ça, ça dépend vraiment de chacun. Chacun, un petit peu, c'est aussi ses, ses souhaits. Mais moi, personnellement, je sais que c'est pas forcément ça qui va le plus, euh, comment dirais-je, m'animer et c'est pas forcément ça qui va le plus me plaire à faire dans une entreprise. Donc, tu vois, ça, c'est les cinq points qui sont, à mon sens, les points positifs pour et quand on veut reprendre une entreprise. Donc, maintenant, on va s'attarder un petit peu. Bah, maintenant, bien évidemment, aux cinq inconvénients, je t'ai mis cinq avantages, mais on va aussi parler des cinq inconvénients et on va terminer après cette vidéo par, bah, comme je te le disais, mes recommandations par rapport aux différents types de sociétés que tu veux créer. Alors maintenant, on va voir les inconvénients. Donc du coup, les inconvénients, bah, on va commencer par la première, c'est que forcément, les bonnes affaires, elles vont être beaucoup plus difficiles à trouver. C'est comme tout, c'est comme dans l'immobilier, c'est pareil. Les bonnes affaires, elles partent tout de suite et très rapidement. Et généralement, il euh, n'y a pas trop de négociations sur le prix de vente puisque bah, si l'activité est porteuse, qu'elle gagne de l'argent, etc., tu vas voir que ça va partir très très vite. Et surtout les petites PME, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, le marché de la reprise d'entreprise, c'est environ 700 000 reprises sur les 10 prochaines années. Donc ça veut dire qu'il y en a vraiment beaucoup. Et je te le dis aussi, il y a beaucoup d'investisseurs qui aujourd'hui sont dans ce dans ces stratégies, c'est-à-dire qu'ils investissent dans l'immobilier, ils investissent peut-être dans les domaines boursiers, mais ils vont aussi dans le capital d'entreprise parce que c'est un moyen d'aller bah, tout simplement de développer. On le sait, hein. euh, la création d'entreprise ou la reprise d'entreprise, c'est un actif. Et aujourd'hui, quand tu es investisseur quand tu es eh quelqu'un qui, qui, qui souhaite développer ton, ton patrimoine euh, et tout simplement te générer des revenus, eh c'est un moyen d'y arriver. Donc c'est un, un des piliers de l'enrichissement. En gros, c'est ce que je voulais te faire comprendre. Donc aujourd'hui, l'inconvénient, c'est que vraiment, les bonnes affaires, très clairement, tu ne vas pas forcément les trouver tout de suite, au premier abord. Ça va beaucoup se faire par réseau euh, parce que, encore une fois, les bonnes affaires sont bah, assez plutôt prisées. Alors après, il y a aussi... Les, pas forcément les mauvaises affaires, mais ce que je veux dire, c'est les sociétés qui sont en difficulté. Et ça, ça peut être aussi un excellent challenge. Parce que si toi, tu as un savoir-faire et que tu as une expérience particulière, si tu décèles dans l'entreprise les points faibles de l'activité, ça peut être un moyen pour toi, et eh bien, d'acheter une entreprise à bas coût, voire au 1 euro symbolique, hein, parce que c'est comme ça qu'on le définit généralement. C'est-à-dire qu'en gros, tu reprends la société qui est en, en, en, qui est en difficulté pour 1 euro symbolique. Mais si derrière, tu as un vrai savoir-faire et tu sais, restructurer la chose et mettre le doigt et le point sur ce qui ne va pas et qu'en plus de ça tu as une idée pour relancer l'activité sur un plan commercial, là c'est certain le succès est garanti, ça peut te permettre de récupérer une entreprise qui est déjà quand même constituée, qui est déjà prête, qui a déjà des clients un portefeuille, un emplacement ou autre, et ça peut te permettre d'aller très très vite, mais attention, il y a aussi beaucoup de dangers par rapport à ça, puisque généralement ce sont des entreprises qui sont peut-être déjà en redressement judiciaire, ou qui sont peut-être aussi eh bien, euh, à deux doigts de se mettre en redressement judiciaire, ou alors qui sont peut-être aussi en cessation de paiement et donc ça veut dire qu'il va falloir que tu sois en contact avec un, un mandataire judiciaire, donc tout ça ça peut être un peu compliqué, pour récupérer les dossiers, pour avoir une vraie visibilité sur qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise, puis ça veut dire aussi qu'il faut aller rencontrer les équipes, etc. etc. Bref, ça c'est, on va dire, et je te ferai, si d'ailleurs ça t'intéresse, tu me diras dans la partie commentaire si tu veux plus de vidéos sur la reprise d'entreprise en difficulté, n'hésite pas, je pourrais aussi te partager mon expérience par rapport à ça. faut bien comprendre qu'une reprise d'entreprise, ça coûte globalement plus cher, et oui, plus cher qu'une création, parce que bien évidemment, l'activité des gens en place, tout un travail a été fait en amont, pour un peu que l'entreprise est rentable, bien évidemment, ça va coûter plus cher que si tu démarrais réellement de zéro. C'est pour ça que j'aime bien aussi, moi, réellement démarrer de zéro, mais la reprise d'entreprise est un moyen de faire de la croissance externe, qu'on appelle c'est-à-dire la possibilité d'aller plus vite, comme j'ai pu te le dire euh, juste avant. Donc généralement, ça veut dire quoi Ça veut dire que ton apport personnel, généralement, doit être plus important que lors d'une création parce que bah, tu vas reprendre déjà un actif qui est déjà présent. Donc ça, c'était le, le deuxième point, on va dire, un, un petit peu, un petit peu plus, plus faible. Le troisième point aussi, qui euh, bah, du coup est un inconvénient dans la reprise d'entreprise, c'est que c'est beaucoup plus complexe qu'une création. Euh, parce qu'il va falloir que vous soyez tout de suite opérationnel et professionnel. C'est-à-dire que le gros avantage qu'on a dans un projet de création, c'est qu'on a le temps de se rôder, on a le temps de de tester certaines choses, de, de, euh, aussi de d'assimiler euh, peut-être des des aspects du marché qu'on n'aurait pas, alors qu'en reprise d'entreprise c'est directement dans le bain. Donc c'est pour ça aussi que et on va y venir juste après. Euh, ça va et du coup on peut même enchaîner. Hein, ça va aller. On va aller sur le quatrième inconvénient. C'est que la reprise d'entreprise est force est fortement liée et eh bien au au, au au cédant. Donc celui qui revend la boîte. Et ce que je veux faire comprendre c'est que euh, la relation que vous allez avoir avec le cédant va aussi être déterminante sur la reprise de l'entreprise parce que vous pouvez aussi tomber sur des cédants des personnes qui vont vous vendre leur boîte et qui vont pas forcément être très communicatifs et qui vont pas et qui sont pas réellement prêts à passer à l'acte c'est-à-dire qu'ils sont toujours dedans ils veulent vendre mais ils ont du mal à transmettre l'information, ils ont du mal à vous transmettre leur bébé quoi. Et du coup le risque c'est que vous vous retrouvez dans une entreprise où euh, vous avez du mal à avoir l'information quoi. Mais par contre, par contre, ça veut dire qu'il faut quand même être opérationnel tout de suite, parce que l'entreprise est déjà existante. Donc, euh, faut bien tout de suite prendre en, en, en, en, en comment dirais-je, en charge les différents outils, l'équipe, euh, le fonctionnement de l'entreprise, les acquisitions clients. se en... Ça va très très vite, parce que du coup, vous récupérez une boîte qui est déjà opérationnelle. Donc, qui sont vos clients euh, Qui sont vos fournisseurs Peut-être même prendre des rendez-vous avec eux. Donc, vous voyez qu'il y a une charge de travail au départ qui est imposante, parce que forcément, elle est liée eh bien, à l'activité qui est déjà en place dans l'activité. Et le dernier inconvénient, j'ai déjà mis le doigt dessus il y a quelques instants, c'est les relations humaines. Et oui, parce que qui dit reprend une entreprise dit que bah il y aura très certainement des salariés qui sont déjà présents dans l'entreprise. Et bah est-ce que ces salariés-là sont des personnes qui euh, sont euh, assez ouvertes et favorables à ce type de reprise d'entreprise Il y a un risque, ça ne matche pas avec vous pour différentes raisons. Des fois, c'est juste des raisons humaines. On n'est pas fait pour tous s'entendre. Et il peut arriver que ça ne matche pas et que du coup, peut-être même certains certaines personnes de l'entreprise soient des personnes clés hein, au bon fonctionnement. Par exemple, celles qui pourraient être en relation avec... Euh, je prends l'exemple d'une conciergerie d'appartement. Bah, par exemple, le commercial. si y a un commercial bah, ou le cédant peut-être en communication et a des très bons, des bonnes relations avec les propriétaires. Et si vous vous arrivez, peut-être que ça ne va pas matcher. Peut-être même que certains propriétaires vont arrêter. Je vous le dis aussi un peu en expérience par rapport à ça, puisque moi, quand j'avais créé ma société donc de conciergerie à l'étranger à l'époque, quand j'ai voulu céder mon entreprise, et eh bien j'ai eu à un moment donné hein, quelque chose qui n'était pas prévu, que mon repreneur et moi-même n'avions pas prévu, c'est que j'ai un client euh, qui représentait une dizaine de, de lots, euh, sachant que c'était des gros lots puisque c'était des maisons, donc c'était des, des, des produits qui, qui, qui généraient quand même pas mal de chiffre d'affaires et même beaucoup de chiffre d'affaires dans l'entreprise. Et eh bien n'a jamais voulu céder la gestion de ses biens au repreneur. Tout simplement parce que elle n'avait pas confiance en lui, parce que, voilà, pour elle, elle considérait qu'elle avait donné sa confiance, donc, à moi précisément, parce qu'au départ, on a démarré le projet ensemble, et donc pour elle, il était hors de question que ça puisse être transféré à quelqu'un d'autre. Et donc, ça a été un, un, la. En fait, du coup, ça a mis en, ça a mis limite en péril la reprise d'entreprise, puisque le, le, le repreneur, a bah, dit, bah attends, euh, moi, tu m'as vendu euh, ton business par rapport, et eh bien à à, les, à la comment dirais-je, à ce que tu réalisais dedans. Mais là, aujourd'hui, il n'y a plus ce client-là, donc ça ne vaut plus cet argent-là. Il n'aura même pu carrément dire bah, « tu sais quoi, j'abandonne, c'est terminé ». Finalement, on a réussi à trouver un compromis euh, puisque bah, ce client-là, j'ai continué à le gérer malgré que je souhaitais arrêter. J'ai continué, j'ai gardé uniquement que ce client. Et derrière, eh bien lui, on a pu s'arranger sur la valorisation euh, de cette activité. Donc, euh, ça, c'est quelque chose que tu dois avoir en tête, donc aussi bien les clients, mais aussi le personnel. Et je pense surtout même au personnel, puisque plus l'activité est grosse, plus il y avoir des responsables, etc. Et est-ce que les responsables seront à l'écoute euh, par rapport à ça Donc ça veut dire quoi bah, Ça veut dire que toi, il va falloir que tu sois, que tu fasses preuve, et du coup, là, il faut vérifier par rapport à, à toi aussi, eh bien, parce qu'il va falloir les, les motiver. D'accord, Il va falloir faire preuve de psychologie, il va falloir les comprendre, les recevoir et s'adapter à eux un petit peu au départ, même si bien évidemment il va falloir qu'ils suivent ton process et ta façon d'entreprendre. Mais au départ, il va quand même y avoir un travail de psychologie et redonner un coup de motivation parce que le risque, c'est que les salariés aussi s'en aillent. Et si c'est des salariés, qui, euh, des personnes qui ont été recrutées par rapport à leurs compétences, enfin des compétences spécifiques, et qu'ils ont eu par exemple tout un cycle de formation, et que ces personnes-là peuvent être un petit peu difficiles à trouver sur le marché, eh bien crois-moi bien que là, pour le coup, euh, ça peut mettre en difficulté ton activité. » On va terminer maintenant cette vidéo par bah, quels sont finalement, dans quel cas est-il plus judicieux de procéder à une reprise d'entreprise. Donc je pense notamment bah, à la conciergerie d'appartement, hein, on va être un petit peu plus précis maintenant. Euh, ce que je vais dire ici eh bien concerne finalement tout type d'entreprise, mais c'est vrai que par exemple sur une conciergerie d'appartement, il peut avoir des vrais intérêts à, la, à reprendre déjà une société déjà existante. Alors on va justement euh, voir un petit peu euh, tout ça euh, très rapidement. Première chose, là où ça peut être intéressant, c'est quand vous voulez créer un business, par exemple physique, un magasin, un restaurant ou autre, eh bien, on le sait, c'est l'emplacement qui va vraiment faire la différence. Et donc, bien évidemment, ça va être beaucoup plus long, ça va prendre beaucoup plus de temps et d'argent de trouver ce fameux lieu ce bon emplacement, cet emplacement numéro un, puisque généralement, les bons emplacements sont déjà pris. Le gros avantage, c'est que en faisant une reprise d'entreprise, vous aurez tout de suite cet emplacement, tout de suite cette clientèle qui est déjà et qui vient régulièrement dans le logement. Alors que sinon, ça veut dire qu'il va falloir que vous passiez du temps à chercher euh, ce, cet emplacement. Peut-être aussi qu'il va falloir que vous fassiez des travaux dans le logement, enfin dans l'emplacement, le, dans, dans le local commercial. Donc là, je pense vraiment au business physique pur. Et donc, il peut avoir un vrai intérêt. Deuxième intérêt c'est aussi si par exemple vous allez sur un marché où il y a beaucoup de concurrence déjà, il y a beaucoup de concurrents, bien évidemment s'il y a beaucoup de concurrents pour atteindre le niveau que vous avez prévu d'atteindre par rapport à votre entreprise ça va risquer de prendre beaucoup de temps, beaucoup beaucoup de temps parce qu'il y a de la concurrence donc ça va être beaucoup plus dur, je ne dis pas que vous n'allez pas y arriver mais ça va être dur, beaucoup plus dur alors que si vous reprenez une entreprise qui est déjà existante bah on repart déjà avec un chiffre d'affaires qui est déjà en place et l'objectif ça va être plutôt d'essayer de le développer. Autre chose aussi, si vous êtes sur un secteur d'activité où bah, il y a déjà des salariés, des employés qui sont présents dans la société et qui ont une compétence particulière ou qui euh, sont des, des, des du, du, si par exemple, du personnel qualifié, eh bien, à mon sens, ça peut être plus intéressant de passer par la reprise d'entreprise parce que vous n'avez pas à faire tout ce travail de recherche. Je pense par exemple à la conciergerie d'appartement. Euh, et là où ça peut être intéressant, c'est que la difficulté qu'on a dans une conciergerie d'appartement, par exemple, eh bien, c'est que la difficulté, c'est de trouver des aides ménagères qui bossent bien, d'accord, qui font des bons ménages et dans des temps relativement euh, courts. Hein on a besoin d'avoir un, une qualité de service et qu'en même temps, eh bien, euh, voilà, elle passe pas deux heures à faire un, un ménage alors que normalement il faudrait qu'une heure. Donc ça, on le sait dans ce domaine d'activité conciergerie d'appartement, c'est un point clé. Pareil aussi, si vous faites de la sous-location, bah, je pense aux appartements. Il y a des appartements qui sont mieux que d'autres, mieux placés, qui sont peut-être euh, déjà en exploitation avec une décoration particulière, avec une expérience particulière. Eh bien, bien évidemment, en reprenant une entreprise qui a déjà tout ça, ça va beaucoup plus vite, quoi. Il n'y a pas tout ce travail de recherche. Et si je reviens du côté donc du personnel qualifié, si c'est dur pour trouver du personnel, imaginez, imaginez le temps que vous allez passer à retrouver ces personnes, quoi. Alors que si vous reprenez une entreprise, eh bien ces personnes sont déjà là, peut-être même qu'elles sont déjà formées. Et donc c'est un temps considérable que vous allez récupérer ici. Je pense aussi à ceux qui veulent s'implanter dans une ville qu'ils ne connaissent pas, c'est pareil, reprendre une entreprise va beaucoup plus vite parce que l'entreprise a déjà des partenaires, a déjà des contacts, a déjà son réseau sur place. Alors que si vous, vous arrivez dans la ville, vous connaissez personne, vous connaissez pas les lieux, eh bien vous allez passer beaucoup de temps à prendre connaissance de la ville. Alors que là, en cas d'une reprise d'entreprise, ça va beaucoup plus vite. Donc ça, c'est aussi un excellent moyen. Autre chose aussi, c'est qu'une entreprise, par exemple, qui s'est déjà lancée, que vous reprenez, généralement, pour faire son acquisition client, elle a fait peut-être tout un travail marketing. Elle a peut-être fait son site internet, tout un travail de référencement de son site web. Peut-être aussi qu'elle a fait déjà de la communication, énormément de communication pour faire connaître sa marque. Bah ben, Ça, vous le récupérez. d'accord C'est de l'argent que vous économisez, parce que vous n'avez pas besoin de refaire tout ce travail-là. Et si on refait un parallèle avec la conciergerie d'appartement, Là, quand vous reprenez et si vous hésitez à créer votre conciergerie, peut-être que ça peut être plus intéressant de racheter une petite conciergerie qui est déjà existante parce qu'elle a déjà fait tout ce travail de référencement. Peut-être même que le site web existe déjà. Peut-être même qu'il est déjà bien référencé. Quand on va sur Google, il ressort en première page. Moi je me rappelle une époque avoir acheté un site e-commerce et eh bien je l'avais racheté tout simplement parce que dans le domaine d'activité dont il était il ressortait en première page google et donc je savais que naturellement le mot est juste en plus c'est naturellement j'avais du trafic qui allait arriver sur le site en question là c'est exactement la même chose et comme je vous le disais si on reprend et on refait un parallèle avec une conciergerie d'appartement il y a des problématiques métiers qui sont connues et donc si vous n'y connaissez à rien bah autant reprendre une entreprise qui a déjà ré résolu tous ces problématiques métiers pour déjà ne pas à vous prendre la tête avec ça et pouvoir tout de suite décoller quoi pouvoir tout de suite démarrer alors peut-être qu'après justement il y a l'autre version c'est peut-être qu'aujourd'hui vous pouvez reprendre par exemple une conciergerie d'appartement qui serait au contraire en difficulté parce que vous avez vu les points sur lesquels et eh bien elle n'a pas réussi, qu'elle n'a pas réussi à résoudre, mais que vous, vous connaissez peut-être parce que vous avez déjà fait, ou peut-être que vous avez suivi une formation, ou peut-être que vous êtes, euh, voilà, entrepreneur dans l'âme. Et du coup, vous, vous savez les points sur lesquels vous pouvez euh, résoudre telle ou telle, euh, telle ou telle chose. Et ça peut vous permettre de récupérer, par exemple, une société qui serait peut-être un petit peu en difficulté aujourd'hui, mais que derrière, vous avez identifié les pôles ou les points où, il bah, y a moyen de s'améliorer. Je pense aussi aux outils. Beaucoup de conciergeries d'appartements sont mal outillées ou les utilisent mal et dépensent peut-être des, des sommes euh, farfelues, euh, des, des sommes énormes, mais mal placées. Alors que cette même somme pourrait être dispatchée différemment dans différents outils qui vont répondre peut-être à d'autres problématiques. Et ça, je vous le dis, c'est par expérience également, puisque je le sais, je suis en contact avec des personnes qui ont des difficultés. Et que, justement, j'explique que, voilà, ils ont mis de l'argent peut-être dans des outils, mais pas sur les bons outils. Ou alors, euh, ils ont investi sur des outils qui sont peut-être trop onéreux, alors que cet même argent aurait pu être utilisé sur deux ou trois autres outils qui, du coup, auraient répondu à des problématiques qu'ils ont par ailleurs. Et c'est important, généralement, aussi, quand on euh, reprend une entreprise, de faire ce qu'on appelle un « soitin hein, », c'est-à-dire qu'on est capable de déterminer bah, les faiblesses, les forces de son business, mais également toutes les opportunités euh, ou les menaces qu'il y a dans l'entreprise pour voir justement qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que reprenant d'entreprise pour améliorer peut-être des process qui ont pu être mis en place et qui ne fonctionnent pas parce que vous le savez et puis, bah, bien entendu, c'est un excellent moyen pour faire de la croissance externe, puisque si aujourd'hui, vous êtes dans, dans le domaine d'activité en question, je reprends encore l'exemple de la conciergerie, bah, effectivement, si vous savez gérer une conciergerie, bah, demain, vous pouvez en racheter d'autres. Hein. Et c'est assez facile de développer son parc, euh, tout simplement, son, son entreprise, très facilement, parce que vous allez racheter des, des, des conciergeries un peu partout, vous serez implanté en France, vous aurez, vous allez rayonner nationalement, et du coup, votre boîte, très clairement, prend la valeur. Pensez aussi que quand vous reprenez une entreprise... L'argent que vous mettez sur la table, ou, ou peut-être pas, hein, euh, eh bien, euh, imaginez que derrière vous allez capitaliser parce que cette boîte-là va dans les prochaines années se développer. Et donc vous, allez, vous êtes assis quelque part sur eh bien, une plus-value latente euh, qui va arriver à un moment donné parce que l'entreprise va se développer mécaniquement. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur la reprise d'entreprise. J'espère que c'est un sujet qui vous plaît. N'hésitez pas à commenter, à rajouter des questions sur lesquelles je pourrais répondre, mais aussi peut-être dans le cadre d'autres vidéos, s'il y a d'autres sujets par rapport à ça qui peuvent vous intéresser. Encore une fois, ce que je viens de vous dire là, s'applique à tout type de business. Bien évidemment, on l'a adapté un petit peu plus à la conciergerie d'appartement et un petit peu aussi à la sous-location parce que, bien évidemment, c'est dans ces deux domaines aujourd'hui que j'ai des sociétés en exploitation. Les amis, on a terminé. Euh, N'hésitez pas à commenter, bien évidemment. N'hésitez pas à lâcher le pouce bleu si cette vidéo, elle vous a plu. Et juste ici, le pouce bleu, tout de suite. Et puis, bah, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve dans une prochaine vidéo. Vouloir changer de vie, c'est bien, mais le faire, c'est encore mieux. Excellente journée et à très bientôt. Ciao, ciao.